Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga, Bani, votre consultant business. Alors, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, je vais vous inviter à vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Alors, dans cette vidéo, je vais juste vous montrer comment vérifier votre compte liéblimal. Alors, pour vérifier votre compte liéblimal, vous allez voir déjà pour un compte c'est tout en rouge, « Account of verified ». Vous cliquez sur « Compte non vérifié » tout simplement. Ensuite, vous sélectionnez le mot de vérification. Voilà, nous on va vérifier avec une CNI. Si c'est la CNI, c'est le passeport, vous mettez « passeport. Vous mettez votre pays. Voilà. Ensuite, euh, vous renseignez le numéro de la CNI. Vous renseignez la date d'expiration. Donc, en cliquant tout simplement là, on s'y en a d'expiration. Ensuite, vous sélectionnez euh, la CNI, vous sélectionnez votre sexe. Ensuite, votre genre, tant pour moi. Euh, ensuite, la photo en selfie. Donc, vous tenant votre CNI, un selfie. Ensuite, euh, la face avant de votre CNI, recto. Et ensuite, le verso, puis vous validez. Sachez que ça prend 48 heures pour la, la, la vérification de votre compte. Quand ça sera vérifié, vous allez juste voir la compte vérifiée. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. Elle était assez brève. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager. Ciao, ciao.